bonjour Annie bonjour Philippe. comment vas-tu ça va super bien ça va vraiment très très bien euh, j'ai un peu mal au ventre je pense que ce matin j'ai mangé trop de bonbons d'Halloween euh, parce qu'en fait comme tout le monde bah, comme beaucoup de gens on avait prévu qu'il y avait plein d'enfants qui allaient passer puis en fait il y en a eu mais pas autant donc je me retrouve avec plein de bonbons d'Halloween euh, donc voilà j'ai je, je, je, décidé de, de, de m'atteler à la tâche et d'en manger quelques-uns <rire> Alors, euh, ceci étant dit, euh, Annie, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, euh, bah, je pense, qui nous, qui, nous, qui nous touche tous les deux. Hein. Euh, on, on a tous les deux de l'intérêt par rapport à ça. C'est ce qu'on appelle le droit à la déconnexion. Alors, euh, puis le droit à la déconnexion, c'est très subtil. Euh, puis, j'ai hâte d'avoir ton, ton, ta position, ton avis par rapport à ça, parce que c'est quand même quelque chose qui, euh, avec la pandémie, euh, a une accélération incroyable. Euh, juste comme ça, pour faire un, un petit rappel, au Canada, il y a juste une province qui a une loi. Ah, moi, je ne suis pas un gars de loi, mais des fois, je me dis, pour faire avancer les choses, des fois, il faut une loi. Hein. Des fois, l'humain, s'il n'y est... a pas une loi qui, qui l'aide à prendre des décisions, bah, il ne les prend pas. Donc, Pour l'instant, il y a l'Ontario. Le Québec, on en on parlait un peu avant la pandémie. C'est un, un peu tombé dans la, en, entre, deux, entre deux chaises. Puis, il y a quand même plein de pays euh, qui, euh, depuis, euh, avant même la pandémie, se sont, euh, se sont mis à, à développer des lois ou des règlements. Il y, a des, il y a des pays qui étaient très précurseurs. Il y a des entreprises aussi qui n'attendent pas forcément qu'il y ait des lois pour être très, euh, très en avance. Hein. On, je pense qu'on pourra parler de quelques exemples concrets. Alors, euh, aujourd'hui, Annie, euh, j'ai hâte que tu nous, tu nous parles un peu de, du droit à la déconnexion et puis de cette, on va dire, parce qu'on parle de, de, de, de vie privée, vie professionnelle, d'un bon mix, mais comment on, on arrive à jongler avec tout ça dans, dans, dans un monde où on est hyper connecté tout le temps. Oui, oui. Puis, tu sais, on ne peut pas parler aujourd'hui, Philippe, de droit à la déconnexion sans parler de santé mentale. Parce que tout ça, c'est hein, lié ensemble. Clair. Puis, pour mettre ça en simple, pour les gens qui nous écoutent, droit à la déconnexion, c'est souvent le verbatim légal de la chose. Mais en simple, souvent on dit que c'est la protection de nos périodes de pause. C'est ça qui est en cause. Donc, ce qu'on veut faire, c'est a-t-on besoin ou pas d'une législation On pourra se poser la question tantôt, mais minimalement, pro euh, protéger les périodes de pause de nos équipiers de façon à préserver leur santé mentale. C'est comme ça que tout ça s'allie. c'est de là que ça vient aussi. Hein? Initialement, le législateur, c'est parce qu'il y a des enjeux de santé mentale au Canada, puis ailleurs dans le monde, qu'on s'intéresse à la question. Puis, sans vouloir détourner le sujet, Philippe, tu sais, santé mentale, présentement, moi, je dis, c'est l'autre pandémie. Tu sais, présentement, il y a un Canadien sur cinq qui a des enjeux de santé mentale reliés au travail. Ça, c'est Statistique Canada qui nous dit ça. Excuse-moi, c'est Santé Canada qui nous dit ça. Je suis tombée en bas de ma chaise récemment. Je, je lisais les statistiques de Santé Canada sur euh, notre population, puis ils nous disait qu'il y Canadien sur dix qui souffrent soit de dépression sévère ou d'enjeux de, de, reliés à l'anxiété. Hey, un Canadien sur dix, il y en a dans nos équipes, là, Philippe, toi et moi, puis nos auditeurs. Là. Fait que quand on se dit droit à la déconnexion, ce n'est pas juste pour être euh, jazé, sexy ces temps-ci, puis de te parler des, des, des mots qui sont à la mode. Je pense que ça vient s'ancrer dans un vrai besoin qui est faut faire attention à nous à nos collègues de travail, puis ça passe notamment par la protection de nos périodes de pause. Puis, euh, chose qu'il ne faut quand même pas oublier non plus, c'est que ça a aussi un impact sur la vie des membres de, de, de la famille de nos collaborateurs, euh, pas uniquement à nos collaborateurs. Je veux dire, euh, euh, quand aujourd'hui, on, on, on envoie un message, on texte, on envoie un courriel, puis un, un courriel, bah, la plupart des gens aujourd'hui reçoivent leur courriel sur leur téléphone. Euh, ben, quand il arrive le soir au moment du, du souper ou au moment où tout le monde de la famille va se mettre à regarder un film ou une émission ou je ne sais quoi, ben, en fait, on, on, on vient s'immiscer dans la vie privée de nos, nos collaborateurs. Et, euh, et ça, ça a un impact aussi parce qu'il y a une pression sociale, donc la pression de l'entreprise. Puis, il y a la pression familiale qui fait ben, un moment, arrête de, de, de, de recevoir tes courriels. Donc, il y a, comme tu dis, il y a une vraie, une vraie problématique de santé. Hum. nous au Canada, ça fait déjà plusieurs années que notre gouvernement fédéral s'interroge la, sur la question. Comme tu le disais tantôt, Philippe, on sait qu'on n'a pas de législation fédérale sur le sujet, mais il y a plusieurs mémoires qui ont été déposées. Puis c'est toujours ça l'idée, c'est une réaction d'abord à l'hyperconnectivité, donc tout ce que tu dis d'impact sur nos familles, sur notre réalité individuelle, puis tout l'impact également sur le fait que, tu sais, travail en mode hybride, télétravail, tu sais, plus as un temps, si on se ramène dans les années, là, tu sais, 1970, là, tu sais. Être très belle année, bureau... très belle année. Oui. <rire> tu sais, être au bureau, c'était clair. Puis ne pas être au bureau, c'était clair. On n'avait pas besoin d'une législation pour expliquer ça. Il n'y avait pas les moyens de connectivité que nous avons aujourd'hui. C'était plus facile d'aller chercher cette quiétude. Mais aujourd'hui, ces lignes-là, elles sont très, très nébuleuses. Puis en mode hybride notamment, bien, tout ça, ça se mélange. Fait c'est ça, ça, pour ça que c'est si important d'en parler. Puis, comme ça, est-ce que, est qu'aujourd'hui, toi, Annie, euh, est-ce que c'est une préoccupation? Alors, puis, j'ai aimé le terme que tu as utilisé tout à l'heure, mot à la mode, euh, très tendance et tout ça. Je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de gens qui vont. Mais est-ce que réellement aujourd'hui, toi, puis moi, je pourrais donner des exemples concrets, d'entreprises qui... Euh, prennent des vrais engagements. Pas, pas le fait de dire on va prendre la, va prendre la santé mentale et l'environnement psychologique de nos collaborateurs en, en compte, mais réellement, qui vont euh, déterminer des règles très claires par rapport à ça. Moi, j'en connais. Je, je sais que toi aussi, hein, Philippe, tu fais attention à ça dans ton entreprise, c'est un sujet qui t'importe beaucoup. Il y en a des exemples concrets de ce qu'on peut faire dans nos organisations, puis comment on peut utiliser aussi nos outils technologiques, notamment certaines applications qui nous sont moins familières. c'est n'est pas tout le monde qui a réalisé qu'on peut choisir quels appels puis quelles communications on veut recevoir quand à travers nos applications. et hey, toi, Philippe, tu t'ai déjà entendu parler de dire, tu sais, sur nos applications sur Outlook, qu'on peut choisir quand envoyer un courriel. On peut pas choisir quand le recevoir. Je sais que tu avais une opinion par rapport à ça. Ben, en fait, moi, à un moment, l'année dernière, j'ai lancé une sorte de bouée comme ça pour voir si les gens allaient, allaient réagir. Parce que quand tu poses la question, est-ce que vous pensez que le droit à la déconnexion devrait être un droit euh, avec une législation La grande majorité des gens me disent oui. Ceux qui me disent non, je vais te dire, sont beaucoup de gestionnaires ou de chefs d'entreprise. Par contre, ces mêmes personnes, quand je leur parle et qu'il n'y a personne autour d'eux, ils me disent c'est lourd. Parce que les gestionnaires, eux aussi, là, le, le, en fait, un gestionnaire, on dit bah, laisse quelqu'un qui, qui a plus de responsabilités, qui, qui a des horaires plus flexibles, mais c'est parce qu'eux aussi, ils ont le droit à une vie privée, un droit à la déconnexion. Et moi, je suis l'exemple. Ce n'est pas parce que je suis propriétaire de mon entreprise que je vais me connecter le soir, le week-end. Non, non, non, j'ai aussi le droit de me déconnecter. Puis je dois prendre soin aussi de mes collaborateurs. Puis je pense que montrer l'exemple ne se délègue pas. Mais euh, en fait, aujourd'hui, on a des outils hyper pointu, mais des outils de base comme une messagerie Outlook, exemple, parce que c'est une des plus utilisées, permet de programmer un par un les courriels au moment où on les envoie. Et je dis bien un par un et non pas, je dirais, bah, je ne veux pas que mes courriels partent, tous mes courriels partent après 6h30 le soir. Non, ce n'est pas possible, il va falloir que je le fasse un par un, donc euh, ça peut être long. Mais je ne peux pas dire, bah, j'aimerais que mes courriels partent du lundi au vendredi, de 8h le matin à 19h le soir. Et puis, euh, pas le samedi, pas le dimanche. Ça, ce n'est pas possible. Ça, aujourd'hui, des plateformes… Et, et je me pose la question, qu'est-ce qui fait que… On, puis, je ne dis pas que ça devrait être une obligation, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne pourrait pas programmer ça Et c'est pour ça que j'avais lancé un peu la, la bouée auprès des, des, des, des gens euh, de, de mon réseau. Est-ce qu'on peut mettre une pression à des gens comme Outlook Est-ce que vous pouvez nous développer ce genre de, de, de, de, de petites options qui dit, bah Moi, je ne reçois aucun courriel. » Euh, de telle heure à telle heure et j'en reçois. Puis, en plus, on pourrait même choisir des courriels pro versus des courriels perso parce que, pas de problème. Je dire, si je reçois un, un courriel sur mon adresse Gmail, aucun problème même si c'est le soir, mais je ne veux pas en recevoir sur mon adresse professionnelle. Mais ça, ce n'est pas possible. Et, et, et bon, on se dit que à, qui, à, à qui profite le crime en fait <rire> ouais. Effectivement. Puis, on sait, Philippe, depuis, moi, j'avais trouvé génial quand tu avais lancé cette bouée-là. J'étais dans les premières à faire « wow ». Puis, on sait que maintenant, sur nos applications, sur nos cellulaires, mais ça, ça ne change pas la réalité sur notre ordinateur et notre boîte Outlook. Sur nos cellulaires, on peut mettre nos réglages de façon à choisir les courriels qu'on reçoit sur les heures ouvrables ou sur les heures non, non, non ouvrables puis on a, on a plus de facilité. Mais ça prend beaucoup de proactivité. Ça, c'est un des enjeux. D'abord, ça prend un petit peu d'aisance technologique pour aller faire tous ces réglages-là. Ça prend du temps, puis ça prend de la proactivité. Ça ne se fait pas tout seul. Puis là, bien, ça nous ramène à toute la notion de législation. Donc, oui, individuellement, on peut prendre des moyens pour protéger notre santé mentale puis respecter notre période de pause. Mais le législateur, souvent, remet ça sur les épaules de, de l'entreprise plus que de l'employé. Nous, nos, nos moyens sont limités. L'entreprise a un petit peu plus de, de disponibilité, à sa, de ressources à sa disposition. Et ça, juste, euh, Annie, c je pense que c'est aussi vraiment un, une sorte de, de courage managérial euh, que de déterminer ça, parce que c'est sûr que, tu l'as dit tout à l'heure et tu l'as bien expliqué, aujourd'hui, la frontière entre la vie privée et la, la vie professionnelle avec le télétravail, le flexi travail, appelle-le comme tu veux, on ne le sait plus. plus. Euh, Est-ce que mon collaborateur, il a commencé à 8 heures ou il a commencé à 7 heures S'il a commencé à 7 heures, je peux lui envoyer un courrier à 19 heures. Mais s'il a commencé à 10 heures le matin, je peux lui envoyer un courrier. Tu il sais, n'y a, a plus de limite, il n'y a, a plus rien qui, qui permet de, euh, de, de, de mettre une sorte de dire, une barrière, de dire ben, « suis au travail ou là je suis chez moi dans ma vie privée ». Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une entreprise… Euh, et je parle surtout, là, je m'adresse aux dirigeants d'entreprise, pourraient écrire une, une, une règle claire que, dont le dirigeant s'appliquerait lui-même, parce que souvent, il s'exclut des discussions, hein, ou des, des, donc qui pourrait s'appliquer à lui-même, et surtout, qu'il ferait appliquer à l'ensemble de ses gestionnaires et qu'il appliquerait à ses gestionnaires aussi, parce que ça, mmh. c'est important, ce qui est vrai pour nos employés, est aussi vrai, on parle beaucoup, puis quand tu tapes sur Internet, tu verras, c'est assez flagrant, euh, surcharge mentale au travail, on va parler des employés, on va dire tout ce que les gestionnaires doivent faire, ça. mais les gestionnaires, on n'en parle pas. C'est comme si eux, ils n'avaient pas de surcharge mentale. Tu verras, c'est incroyable. Tu tapes ça, ça sur Google, ben, on, on va donner des conseils aux gestionnaires pour mieux gérer leurs leur collaborateurs. Mais eux, là, on ne sait pas, eux, ils ne doivent pas être atteints par la maladie. <rire> puis ça, hein, écoute Philippe, là, tu sais, on a envie de mettre des rayons X. Puis c'est pour ça qu'on a commencé en parlant de santé mentale. On sait que la santé mentale présentement des gestionnaires et d'entrepreneurs les drapeaux sont au rouge. L'Ordre des psychologues du Québec nous le dit. Les, je fais référence ici à la récente étude de Gallop qui a été publiée le 30 août 2022. Ça fait quoi, sept, huit, neuf semaines, huit hein? semaines à peu près. Puis on citait que maintenant, il y a seulement un gestionnaire sur trois qui est engagé ou activement engagé, qui se sent engagé dans son travail. Hey, il y en a deux sur trois qui ne sont pas au rendez-vous. là. Tout ça, ça fait partie de la pression mentale. Puis moi, je suis d'accord avec toi, Philippe, c'est des tabous pour lesquels il faut absolument qu'on nous, de nous parlions. Puis là, je te partage une petite expérience perso à moi. Tu sais, là, Philippe, tu sais, moi, je, suis, je fais beaucoup de chroniques à la radio. Je suis à la chronique, quatre, à la radio, quatre fois par semaine sur des chroniques hebdomadaires. Tu sais, souvent, tu sais, je ne suis pas la personne la plus euh, populaire au monde. Fait que souvent, je ferai mes chroniques, j'ai quelques commentaires d'auditeurs, mais sans plus. Puis, une fois, j'ai fait une chronique justement sur ce sujet-là, sur l'enjeu de l'engagement de la santé mentale des gestionnaires, et j'ai eu une pluie de commentaires, et les gens me disaient Tu ne devrais pas en parler comme ça. Tu ne devrais pas le dire comme ça ouvertement. Tu sais, j'en phase, Philippe, quand encore tu dis. encore tabou, hein C'est encore tabou. C'est tabou. Oui, effectivement. Et, et c'est marrant parce que pendant la pandémie, euh, bon, la pandémie a eu du bon et du mauvais, mais dans le bon, bah, elle a laissé beaucoup plus de temps. Moi, j'ai eu des, des, des, des clients, donc des directeurs, des gestionnaires, des, des propriétaires d'entreprises qui, qui habituellement avaient moins de temps. Mais là, la pandémie nous permettait d'avoir du temps parce que <rire> on ne pouvait dans certains cas pas travailler. Et euh, le nombre de gens qui m'ont dit, euh, c'est difficile hein, quand tu es gestionnaire, tu te retrouves seul dans des décisions. Tu te... En fait, le sentiment de, de, de, de solitude, il est, euh, il est vraiment très présent. Et pour revenir aussi au... Tu parlais d'articles et tout ça. Il y a un article qui était passé il y a quelques mois de ça. Alors c'est sûr qu'il touchait plus l'Europe, il ne parlait pas du, du, de l'Amérique du Nord, mais je pense que l'humain reste l'humain. Euh, en fait, ça fait plus triper les jeunes d'être un gestionnaire aujourd'hui. Quand ils voient, leur, euh, ils voient leurs parents qui peuvent être des patrons, des gestionnaires, et puis qu'ils voient la vie qu'ils ont, le, le, le surmenage, les nouvelles générations, là, la, la génération qui arrive, bon je ne parle même pas des alphas parce qu'eux, ils ne sont pas rendus là, mais être gestionnaire, là, ça ne les intéresse pas. Euh, aujourd'hui, c'est... Pour eux, il y a plus de contraintes à être gestionnaire que d'être un, un employé ou un collaborateur dans une organisation. Donc, la, la, en fait, la différence rémunération-contrainte ne vaut pas le coup. Et, et donc, ce que tu dis, je ne suis pas surpris. Je, et je pense que dans quelques années, on aura beaucoup de mal à avoir des gens qui prendront des responsabilités de gestionnaire parce qu'ils diront, c'est quoi l'avantage C'est quoi l'avantage puis je pense que ce sera de beaux jours, Philippe, parce que les gens choisiront des gestionnaires pour les bonnes raisons, pas pour la place de stationnement prestigieuse, pour l'augmentation de salaire ou le titre dans la signature électronique, pour les bonnes raisons. OK, oui, hein, je trouve que le, ce qui est devant nous est, est reluisant. Mais est ah, oui, Annie, mais tu, tu sais, tu parles des bonnes raisons, mais regarde, les, prenons l'exemple des infirmières. Les infirmières, là, la plupart, quand elles ont fait leurs études, elles n'ont pas été là pour le salaire, elles ont été là pour des bonnes raisons. C'était une conviction, une vocation. Mais aujourd'hui, là, elles, elles quittent toutes le navire parce qu'on ne prend pas soin d'elles. Donc, je ne pense, pense pas que les gens deviennent des gestionnaires systématiquement pour des mauvaises raisons. Mais c'est juste que si on ne les aide pas, puis s'il n'y a, a pas de limite, puis on te paye bien, donc comme on te paye bien, bah, tu es un peu corps et âme à l'entreprise. Je pense qu'on va les perdre quand même, même malgré tout ça. Donc, je pense qu'on doit prendre soin de nos employés, bien sûr, de nos collaborateurs. Euh, puis en plus, ben, ça dépend. Nous, on a, on a la chance et l'inconvénient, c'est qu'on a des collaborateurs chez nous qui sont sur d'autres décalages horaires. Mais on doit en prendre compte aussi euh, lorsqu'on leur écrit. Hey Philippe, j'avais envie de nous ramener sur notre sujet, sur la déconnexion, parce que là, le 6 décembre, hein, tu es en avance sur ton sur truc. Ton, le, le 6 décembre, l'Ontario va fêter sa première année d'avoir voté sa législation sur le droit à la Code des connexions. Puis tantôt, tu disais qu'est-ce que les entreprises peuvent faire? Donc, on se souvient en Ontario, c'est toutes les entreprises de 25 employés et plus qui doivent se doter d'une politique à l'interne sur la gestion de leur, de leur période de pause. Nous, au Québec, le projet de loi 799, c'était prévu pour les entreprises de 100 employés et plus. Peu importe, peu importe ma taille d'entreprise, hein, tu disais, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut tout de suite commencer à implanter des bonnes pratiques. On n'a pas nécessairement besoin d'attendre que les législateurs interviennent. Puis, tu sais, fidélisation de nos ressources, on peut quand même dire que c'est proche de nous, là, dans nos pensées. C'est un enjeu, là. <rire> c'est un, un levier ici à notre disposition. Puis là, tu sais, Philippe, tantôt, je t'entendais parler des entreprises, des gestionnaires qui doivent, Réfléchir aussi sur le sujet, possiblement se doter d'une politique interne et de la faire respecter. Puis là, tu sais moi, il faut que je sois en transparence avec ça. Moi, je t'admire, Philippe, pour ta rigueur par rapport à ça. Moi, je fais partie de l'autre côté. Je fais partie de ces entrepreneurs qui eux peinent à respecter. Fait que moi, je suis dans un processus d'apprentissage par rapport à ça. Mais je peux te partager où j'en suis puisqu'on. J'aime ça. J'aime ça. Hein? Alors qu'on cherche à faire dans ces politiques-là, ce qu'on peut faire, ce que peuvent faire les entreprises, c'est de se donner des, des barèmes. Donc, par exemple, si on colle sur la législation de l'Ontario, parce que, tu sais, pour avoir lu la, le projet de loi 799, à part les, les amendes là qui peuvent être de 50, tu sais, si le projet de loi est adopté, si ça devient une loi, les amendes, si comme c'est présentement, c'est 50 000 pour les entreprises qui, première... Euh, Première offense, puis ça double. Ça peut être jusqu'à 100 000 d'amende si, si nous avions une loi, nous ne respections pas le droit des périodes de pause de nos employés. Donc, ce qu'on peut commencer déjà à faire, c'est s'habituer, se donner des règles à l'interne. Toutes ces lois-là, ce qu'elles nous disent, c'est d'abord prévoir, tu sais, à la base, un document d'une page que je peux faire dans mon entreprise. C'est quoi pour nous les heures ouvrables et les heures non ouvrables? Puis on va s'entendre, à moins que je travaille 24-7, les périodes de vacances, c'est un no-brainer. C'est un facile. Il rentre dans la protection des périodes de pause. Les fins de semaine, si je ne travaille pas de fin de semaine, ça devrait être là-dedans. Puis ensuite, il y a les soirs. Puis là, ben, on peut vous jouer un petit peu avec les heures. Tu parlais de 19 h Il y a des entreprises qui vont jusqu'à 20 heures. Mais tu sais, grossièrement, là, minimalement, on va s'entendre. 23 h à 6 h du matin, ça, ça devrait être protégé. Puis ça, ça devrait être protégé fois double parce que c'est pour les périodes de pause, mais on parlait de santé mentale tantôt, pour les périodes de sommeil. On sait qu'il hein, y a une, une corrélation directe entre la qualité du sommeil et la Exactement. santé mentale. On ne veut pas interrompre les périodes de sommeil de nos employés. Bon, pas pour les employés de nuit, là, je parle, mais en général. Donc, vraiment, on devrait protéger ces périodes-là. Donc, se doter d'un document à l'interne dans l'entreprise, une page, je définis c'est quoi, nous, nos heures ouvrables puis nos heures flexibles. Puis on définit après ça, c'est quoi notre protocole de communication. Donc, généralement, par défaut, quand je suis sur les heures non ouvrables, on ne communique pas avec les employés, mais il arrivera dans la vie des situations d'urgence. Puis là, il faut se prévoir des moyens de communication. On ne peut pas toujours être passible, d'une grosse amende parce qu'on a un gros client qui, est, qui a un, un problème. Donc, on va s'entendre que voici c'est quoi une urgence pour nous, puis voici comment on va communiquer entre nous pendant ces éléments-là, dans ces, éléments ces périodes-là. Que ce soit par texto, par courriel, on va s'appeler. On détermine ensemble qu'est-ce qui nous convient comme entreprise. Ça, là, ça vient vraiment déposer les bases. Puis je dirais ça nous permet d'être proactifs. T'sais, toutes les législations internationales s'avancent vers ça. T'sais, on sait que la France est depuis 2017. Ouais. La Belgique, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, ils ont tous des législations sur la protection du droit du travail. Le Canada y pense, l'Ontario en a une. Ça s'en vient là, tu sais, dans 10 ans d'ici, ça, ça va être implanté au Québec, c'est certain. Donc, je peux, je peux être proactif, déjà avancer sur le sujet, puis commencer à, à, à faire ce plan, ce plan de travail-là. Puis Annie, dans ce que tu viens de dire, je pense que s'il y a des gestionnaires, des chefs d'entreprise qui nous écoutent, le mot proactif, c'est aussi on sait qu'aujourd'hui, on cherche tous des moyens pour se différencier de nos compétiteurs, pour attirer de nouveaux collaborateurs, de nouvelles collaboratrices dans nos, nos organisations. C'est un des bons moyens. Puis, il y, y a des gens qui, euh, dans les entreprises, ne euh, sont plus heureux. Là. Ils ne sont, ils sont plus heureux. Donc, parce qu'il y a trop de pression, parce que justement, euh, ils, ils vivent un, une sorte de stress. Euh, puis, euh, je le vois, hein, ne serait-ce qu'avec les notifications, genre un courriel, un, un texto, un, etc., etc. Mais je pense que ça pourrait être aussi un bon moyen d'attirer de nouveaux candidats dans chez nous, si vous venez, euh, vous verrez, a, on a une vraie... Euh, on va dire, euh, alors procédure ou autre, mais une, une vraie culture d'entreprise de la bienveillance sur le droit à la déconnexion et à la vie privée. Euh, puis, en même temps, il y a des gens qui disent bah, « moi, je n'appellerai jamais un employé ». Ouais, mais envoyer un courriel, c'est la même chose. Envoyer des textos, c'est la même chose. Il y en a qui ont des réseaux style Slack, c'est la même chose. Il y en a qui ont des pages privées Facebook, c'est la même chose. Donc, euh, appelons ça comme on veut, même si vous prenez un pigeon voyageur, c'est aussi euh, la même chose. Donc, il faut être capable de vraiment se déconnecter par rapport à, par rapport à, à la vie professionnelle, donc euh, ce que font les, les gens dans leur quotidien. Euh, je pense, Annie, tu, tu avais sûrement vu, il y a quand même des entreprises qui vont, euh, qui vont vraiment plus loin, hein. Je pense à Daimler, le, le, le fabricant qui lui a décidé que quand vous partez en vacances, toute personne qui, qui vous écrit soit un courriel que malheureusement vous êtes en vacances de telle date, telle date et que votre courriel a été détruit et que le, la personne, quand il reviendra, il ne le trouvera pas. Donc, marquez, soit écrivez à quelqu'un d'autre, soit réécrivez-le quand, ré, réécrivez quand il sera ou elle de retour. Donc, ça, c'est hyper audacieux. Tu peux te dire que ton plus gros client va t'écrire, puis que non, non, non, ben, on lui indique que le courriel est détruit. Je trouve ça très courageux. Euh, le, comme en Volkswagen, aussi, en Allemagne, qui a, comme d'autres pays en Asie et, au, et surtout au Japon, ont programmé leurs leur serveurs. Ce qui fait que tu peux envoyer ton courriel à n'importe quelle heure du soir, de la nuit, il ne sera pas distribué. Donc ça je, trouve ça, je trouve ça aussi très, très courageux. Et, et, et je pense que c'est aussi parce qu'il y a des entreprises comme ça qui sont un peu moteurs, qui sont euh, inspirantes, qui peuvent des fois surprendre. Euh, euh, et, et, et tu l'as dit tout à l'heure et j'ai aimé cette honnêteté. Euh, moi, je connais les chefs d'entreprise. Quand j'ai ce discours-là, eux, ils, ils me disent, « Philippe, tu n'es pas sur la même planète que moi. » Ça, c'est sûr. Moi, euh, moi, je paye bien un gestionnaire. Euh, si j'envoie un courriel le soir à 18, 20 heures, il euh, ne faudrait pas qu'ils viennent se plaindre. quoi. Donc, c'est sûr que là, euh, quand je reparle de ça, euh, ouf, on est loin. Puis eux, leur, les texter un samedi matin, les texter pendant leurs vacances, euh, euh, c'est fréquent quand même. Il faut, faut pas mmh. se mentir. Quoi. Ouais. Puis il faut... Puis je sais, puis moi, je lis parfois cette discussion-là avec les gestionnaires et j'ai beaucoup d'empathie pour eux. Gestionnaires, entrepreneurs qui disent, mais là, si tu m'empêches de le faire, c'est ma santé mentale à moi qui va être en cause. Hein? À vouloir protéger celle des autres, c'est la mienne que tu remets en, en question. Moi, je m'améliore là-dessus. Il y a un chemin. Savez-vous, je suis pas encore saine d'esprit. On peut... Tranquillement avancer sur le chemin, je ne suis pas sûre qu'on va tous disjoncter à la première seconde. Deuxième chose, puis ça, c'est vraiment la dernière de nos recommandations, mais minimalement. Si on se dit, il y en bas de la protection de ma santé mentale à moi, de pouvoir continuer de, de communiquer pendant les, les périodes de pause. Puis on l'entend aussi un petit peu avec EDI, hein? il y a des gens qui disent hey, « j'ai le droit d'être différent, puis d'être respecté, puis d'être apprécié pour ma différence. Puis moi, mon intensité, elle fait partie de ma différence. » Je veux, je veux pouvoir la vivre. C'est correct, mais il faut minimalement avoir un échange avec nos équipiers pour partager nos attentes par rapport à ça. Si moi, ça me fait du bien de t'envoyer le courriel quand j'ai l'idée, OK? Puis là, je ne me suis même pas comme gestionnaire demandé comment le courriel allait être reçu, parce qu'on sait tous que parfois, ça peut être mal exprimé et puis créer un « ben voyons, qu'est-ce que je me fais dire là? » Mais, hein? Ça me fait du bien à moi de l'envoyer, comme il me passe par l'esprit tout de suite, parce que dans 30 secondes, je vais avoir une autre bonne idée qu'il va falloir que j'envoie aussi. Fait que si je dis, je me, je me décris comme ça, bien, par, parler avec nos collaborateurs de c'est quoi nos attentes. Parce que ça ne veut pas dire que j'ai comme attente d'être répondu immédiatement. Ça peut même vouloir dire que moi, je vais être, ben là, voyons donc comment ça fait que tu me réponds. <rire> tu je ne m'attends pas à ce que tu me répondes, prends ça tranquille, on s'en parlera lundi, 9 heures. Ça, c'est un, minimalement un truc que je peux déployer. Partager mes attentes. Parce que là, tu sais, à tous ces gestionnaires qui… ça, c'est mon, mon ancienne équipe à moi. Là. On, on jouait dans cette, dans cette équipe-là, nous. Euh, ben là, je ne peux pas faire autrement. Bien, peu là, ta liberté brime celle des autres. fait que là, il faut, faut se trouver. Puis, en pénurie de main d'œuvre on veut préserver nos, nos talents. C'est marrant l'exemple que tu viens de nous donner. Je l'ai eu. Je l'ai eu, euh, un chef d'entreprise qui me disait c'est pas parce que j'écris à, à mes collaborateurs que mes collaborateurs, j'attends d'eux une réponse. Et euh, alors, c'est sûr que c'est un peu un cas extrême, mais quand même, je disais euh, ok, est-ce que tu leur as dit Il m'avait dit oui. Quand j'ai parlé avec d'autres collaborateurs, je pas l'impression qu'ils. Puis, il y avait le. le et puis, il y a le poids encore de la hiérarchie dans les entreprises. Quand le patron t'écrit, même si tu te dis, ah oh, il m'a dit qu'il n'attendait pas, pas une réponse de moi quand c'est en dehors des heures de travail. Allez, euh, moi, j'en connais quand même plus d'un qui se dit, il faut que je lui réponde. Là, si je peux... Ça. Mais je lui avais dit avec beaucoup de gentillesse, en admettant que tu sois honnête et que tu écrives ça, mais que tu n'attends pas de réponse. Je dis, malgré tout, tu pollues sa soirée à la personne. Parce que quand tu lui dis, demain, il faut qu'on se parle d'un dossier important, ou, ou de ce que tu veux, mais c'est parce que lui, là, son, son, son hamster, là, il travaille. Là. Lui, là, c'est pas vrai qu'il va aller se coucher, ou il va aller à DLF Film, ou je ne sais pas quoi, il, et qu'il ne va pas penser à ça. C'est pas vrai. Et, euh, et, et la, la discussion qu'il m'avait, c'est exactement ça que tu as dit, mais il fait... Euh, ouais mais moi, ça me fait du bien de, de, de le dire parce que j'ai peur de l'oublier demain. Ouais, je comprends que ça te fasse du bien de lui écrire, mais lui, si ça le stresse le reste de sa nuit, euh, parce que j'ai dit, puis moi, j'avais pris cet exemple-là concret. Imagine demain, là, moi, je suis un de tes employés. Toi, tu es le patron de cette entreprise, puis le soir à 20 h je t'envoie un message. Demain, faut qu'on se parle. Bonne soirée. J'avais juste dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, il me dit là, euh, il me dit comme ça, c'est sûr que c'est... Je vais sûrement te renvoyer. Qu'est-ce qu'il y a Je vais te renvoyer, Et Je fais, voilà exactement. Donc tu viens de semer la graine du doute. Puis je dis peut-être que ton, ton ton ton ton hamster il va partir. Est-ce qu'il va m'annoncer demain matin qu'il me quitte Est-ce qu'il va me donner sa démission Est-ce que faut que je eh, bonne nuit pour un ta... enfin, bon courage pour ta nuit là. Que... Donc c'était juste de, des fois de faire prendre conscience que la bienveillance. Puis moi je suis un, un... En tout cas, j'essaye de, de, de, de me battre là-dessus. C'est que je pense qu'il faut montrer l'exemple. On ne peut pas demander aux gens de faire des choses et même si on est dirigeant, patron, PDG d'une multinationale, euh, ne pas se les appliquer. Bah, de toute façon, c'est un peu… Tu sais, je reviens dans les années 80 où la santé, sécurité au travail se mettait en place puis que les patrons venaient sur les chantiers. Moi, je, travaillais dans le, je recrutais et je travaillais dans les, dans, dans les entreprises de… de, de de construction, et il y avait certains chefs d'entreprise qui arrivaient sans casque sur le chantier, mais qui, qui étaient capables de mettre un employé euh, trois jours euh, sans travailler parce qu'il n'avait pas mis son casque, mais lui, il arrivait sans casque, puis il disait zéro crédit, zéro crédit, vous n'avez pas de crédit, vous, vous voulez que les gens portent leurs lunettes, leurs choses de sécurité, leurs casques, puis vous, vous venez, vous les mettez vos, zéro crédit. Donc, euh, je pense qu'il faut aussi que les entreprises, euh, puis les gestionnaires, euh, s'appliquent euh, leurs propres euh, décisions. Mmh. Faut s'inspirer de toi. Hey Philippe, parle-nous de toi, tes trucs et astuces. Puis toi, comment tu gères dans ta tête quand donc, tu veux l'envoyer le texto, là, le courriel pour dire oh, hey demain quand tu vas rentrer viens me voir, faut que je te parle de, tu sais, de Madame Tremblay. J'ai eu la réponse. Comment Alors, tu... c est, c est, ça va te surprendre. Ça va peut-être te faire rire. mais je, je vais te donner un truc que j'ai, mais qui, est, qui est, ça fait longtemps que j'ai ça. Puis, des fois, c'est même à moi-même. Donc, pour te dire que je vais, je vais loin. En fait, si je veux envoyer un courriel à un collaborateur ou un message rapide, mais que je ne veux pas l'oublier. Tu sais, je ne parle pas d'un roman, là, mais tu sais, j'ai deux, trois trucs. Ou je veux lui partager un article. Un éton. Encore mieux, un article. Je trouve qu'il a… Ben, ce que je fais, c'est que je me l'envoie à moi. Ah, je me l'envoie dans, dans, dans, dans mon adresse courriel pro. Puis le lendemain matin, quand je vais allumer, ma, je vais l'avoir. Puis là, ben, c'est sûr qu'à moins que j'ai vraiment fait une grosse fête et que je ne me rappelle plus que, pourquoi je, je me suis envoyé le lendemain matin. Mais eh ben, je sais ce que je vais en faire. Mais euh, eh, c'est vrai sur Messenger aussi. Je trouve, un, je vois un article, je me le partage sur mon Messenger. Euh, sur LinkedIn, je m'écris, je me l'envoie. Parce que je, je l'ai, je sais qu'ils vont être dans mes différents serveurs, puis que demain, je vais le repartager à mon équipe. Je trouve ça inspirant. Hein. Donc, c'est juste ça. Puis en même temps, puis c'est là, des fois, tu sais, on voit un article, tu sais, on, on, on voit un article qui passe, puis il fait, hey, c'est un bon article, mais je n'ai pas le temps. Qu'est-ce que je fais ben, Je me l'envoie. Je vais le trouver dans ma boîte. À un moment, je vais avoir le temps de le lire. Puis ben, ça, je le fais pour, pour l'ensemble de mes collègues. Alors là où des fois, je peux me tromper, euh, je fais attention, c'est quand j'écris à plusieurs de mes collègues, puis que dedans j'ai, par exemple, une, ma collègue de Paris, bah, ça peut arriver que des fois elle reçoive un courriel en dehors des heures. Ça c'est clair, ça si. Parce que là, je vais être honnête, euh, je peux pas écrire à trois ou quatre qui seraient ici, puis une qui serait autre part, puis non, là je, je vais, je vais, je vais t'accorder que c'est pas bon. Mais si admettons, Outlook nous permettait de dire vous envoyez des messages à vos collègues avec des horaires qui sont telle heure, telle heure, bah peut-être qu'ils ne lui en pas parce qu'ils comprendraient que le décalage horaire, ou, ou en tout cas, ils ne vont pas lui livrer parce qu'elle ne serait pas sur le même fuseau horaire que moi. Et Ça serait hot, ça. Mmh. Hey, Philippe, moi, je vois là-dedans une exception. Puis là, dans notre discussion, tantôt, on parlait, on avait vraiment des assises légales sur ce que nous disions. Moi, je faisais référence à, tantôt sur nos statistiques sur la santé mentale, mais là, c'est l'exception. Il n'y a pas d'assise scientifique sur ce que je vais dire. C'est de mon cru. Moi, je vois une exception là-dedans, c'est quand c'est pour donner de la reconnaissance, de la valorisation. Prendre le temps d'appeler un collaborateur puis dire, je viens de lire le courriel que tu as envoyé tantôt, peut-être qu'il n'y a il est passé 17 heures. Bravo, fantastique, le ton était merveilleux, les solutions étaient claires. J'ai trouvé que, que c'était un courriel qui était très, très pertinent. Je voulais dire bravo, merci de faire ça. C'est tout. Hein? Est-ce qu'on peut se le permettre de... En fait, je pense que, tu sais, la, la, la langue française, fait que, il y a toujours une, une exception qui confirme la règle, hein, ce n'est pas de nous. Euh, je pense qu'on va pouvoir la prendre, cette, cette, cette exception. Puis, de toute façon, honnêtement, je, même si à un moment, il y avait une urgence, à part si vous êtes un médecin, puis que vous opérez, puis que la vie des gens est en danger, mais euh, je pense que, oui, on peut avoir des exceptions. La, la, la seule chose, c'est que, L'humain, on le sait, il est comme ça. Tu sais, quand tu lui donnes ça, ben, il prend le bras. Puis, là, tu sais. puis après, et, et en fait, c'est quand sur le, au démarrage de quelque chose, il n'y a jamais d'abus. avec le temps qu'il y a des abus. Tu sais, quand, quand tu as ton permis de conduire, là, puis que tu dépasses 100, 105, 100, ou là, tu sais, tu, tu reviens vite. Là, parce que es... Puis quand ça fait quelques années que tu conduis, tu es à 120, tu sais, c'est juste avec le temps. Tu sais, mm. Dans la vie, il y a deux erreurs qu'on fait dans les accidents du travail, physique. C'est quand on démarre, parce qu'on ne sait pas. Puis, quand avec le temps, on a tellement l'habitude qu'on fait les choses. Il euh, y en a même qui disent, oh, je pourrais les faire les yeux fermés. Puis, ben, je leur dis, non, gardez-les surtout ouverts. Euh, donc, oui, oui, je pense que la reconnaissance. Mais là encore, admettons, puis je vais dans ton sens. Moi, je vois un collègue qui a envoyé un message. Puis, je peux lui envoyer un message ou, ou l'appeler. Tu as raison. Mais pourquoi je ne le ferais pas le lendemain aussi mm -hmm. Qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire sur le, les heures de travail euh, ça, je comprends qu'il y a une flexibilité. Moi, je ne serai jamais quelqu'un qui va dire ce soir à 5 heures, il n'y a plus personne qui reçoit un courriel de ma part. Parce qu'on on offre la vraie flexibilité dans l'entreprise. Et puis, moi, j'ai sûrement des collègues qui, le matin, doivent commencer à 9h, 10h. Là, c je je, je, je m'en fous, en fait, globalement. Mais, euh, mais c'est sûr que je ne dépasserai jamais 7 heures. Puis ne, ne pouvant pas dépasser 7 heures auprès de mes collègues, ça me dit aussi, bah, moi, arrête ta journée, puis profite aussi de la vie. Hein. Mm. <rire> C'est bon de se rappeler là, de se rappeler ça. Mais tu sais, moi, j'ai une pensée pour notre législation, notre sujet d'aujourd'hui, ah. le projet de la 799. Puis je trouve que la façon qui est rédigée présentement, ça nous donne, euh, je, je le trouve bien. Tu sais, je le compare par exemple à la loi de la Belgique qui prévoit des amendes. Systématiquement, s'il y a un appel à l'extérieur des heures ouvrables, puis ce n'est pas dans une situation d'urgence, ça peut aller jusqu'à 15 000 d'amende par contact avec un employé. T'sais, ça me paraît très, très restrictif. Eh, moi, ça va être encore plus les... dur pour eux maintenant. Ça va mmh. être encore plus dur parce qu'ils viennent de voter la loi de la semaine à quatre jours. Ben oui, ben Donc, oui. Donc, euh, ça va être encore plus compliqué. Qui de mon équipe travaille le lundi? Qui travaille le lundi? <rire> euh, oui, ouais Alors, non, mais ils son, sont ils sont d'avant-garde, hein, les Belges. Mmh. Fait que, moi, je trouve que notre loi, en tout cas, notre projet de loi, je suis convaincue que ça va avancer, là, cette histoire-là. Nous aussi, on va finir par avoir une législation sur le, la protection des périodes de pause. Le présentement, en Amérique du Nord, il y a juste l'Ontario. Hein, ouais, les prochains vont encore être dans les pionniers en Amérique du Nord. Et mm. puis euh, moi, en fait, Annie, j'ai envie d'envoyer un message à ceux qui, vont, qui nous écoutent ou qui vont nous écouter dans, dans, lors des rediffusions de cette, de, de cette entrevue. Partagez-nous vos commentaires, moi j'ai hâte de voir un peu est-ce est, est que vous trouvez ça bien, est-ce que vous trouvez ça, est-ce que vous dites non, arrêtons de mettre des lois, on a assez de lois, on arrête, et puis le bon sens, euh, qu'est-ce que le bon sens d'ailleurs Ça c'est une autre. Puis, euh, où, où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il s'arrête j'aimerais aussi qu'il y ait des gestionnaires ce euh, que des fois sur les réseaux sociaux quand on se positionne, bah on voit son nom donc c'est pas toujours évident. Hein, on a peur de de de, de, de s'affirmer. Puis aussi les chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils en pensent Est-ce qu'il y a des entreprises aussi qui sont novatrices, qui ont mis en place des chartes Est-ce qu'il y en a qui ont déjà, euh, alors qu'il n'y a pas de loi qui, qui impose quoi que ce soit, euh, qui ont déjà fait des des, des, des, des, des plans d'action concrets, puis qui s'y tiennent, euh, puis qui sont pas des plans d'action, on va dire euh, virtuels. Hein, on, on est on est dans du concret. Donc euh, j'ai bien de voir s'il y a des, des entreprises qui se déroulent. Il y en a, y en a hein, Philippe. Là, je pense par exemple à ben oui, Ricardo. Il y en a des entreprises qui l'ont fait. On leur lève notre chapeau. Ils sont pionniers, effectivement. Ça met un petit peu de pression. Hein? Tu sais, la compétition pour les talents, vous gardez en tête, là, ça y est, c'est en lien, c'est en cours présentement. Mm -hmm. En tout cas, Annie, eh, il est, on a un petit peu débordé. On avait dit jusqu'à euh, 13h30, il est 13h36. J'espère que les gens qui nous écoutent nous en voudront pas. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi sur les différents sujets. On va se reparler très, très bientôt. On va justement aussi parler de santé mentale et autres. Euh, merci de ton temps, Annie. Très heureux de t'avoir reçu chez nous. Et puis, euh, on se reparle très bientôt sur d'autres sujets. Euh, j'ai n'ai plus la prochaine date. Je ne sais pas si tu l'as, mais moi, je ne l'ai pas en tête. Mais hey, on, se re, on se reparle très, très bientôt. Alors, bonjour, merci Philippe. à toi, Annie. Et puis, bonjour à toute ton équipe. Bonjour, Philippe.